Okay. <laughs> Bonsoir, mesdames et messieurs, devant vos tablettes, devant votre téléphone portable, devant votre écran, sur toutes les plateformes de diffusion numérique, ouvrez grand de vos oreilles. Je dois vous avouer que j'ai le trac, parce que de présenter un artiste dont la production discographique, allez, vous allez dire que j'exagère, elle est aussi haute que le sommet de l'Himalaya ou du, du Kenya. OK? Il s'appelle Samanguana. Et lui, je crois que c'est vraiment l'artiste qui a fait la grande passerelle, la plus grande passerelle entre l'Afrique centrale, son Afrique centrale d'origine, et l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire pays où il a résidé, et c'est mon pays. Nous, les Ivoiriens, on se gosse le poitrail en disant « Oh, Samangwana a vécu chez nous ». Et c'est lui qui va ouvrir cette soirée de concert de la 14e édition du festival Au fil des voix. Je vous épargne les détails des difficultés, mais ça se fait vaille que vaille, coûte que coûte. Et celui que vous recevez aujourd'hui, sa carrière, j'ai l'impression que ça, ça, ça s'est construit comme le Voyage triangulaire, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Et tout ça, je ne me permettrai même pas d'énumérer le volume de la discographie. Je vous demande seulement de le recevoir chez vous, dans le cadre de ce 14e festival Au fil des voix, et vous demander à toutes et à tous d'applaudir chaleureusement, vigoureusement, Sam Mangwana. Nana parinio ai misinga zongambuka na dunie sango ya lubamba alo misinga maloba oyo yango na zongambuka kusala bilanga kobokolo bi A avenir ya afrika eguta se na mabele nayo ya lubamba kuko kidu kai singola na kutana na fernando Aye ni singa songa mboka na lubamba aye ni singa maloba oyo yangona zungamboka uzala bilanga kobokolo divu Get Viva Africa! Les hommes disent la a la a azombo El combo di télé change la qui El la Non, M'attendu, il de a Mangai, dime ganga yaya, presencia mayor es aline ceser. Coca más de papa, dona en mi ganga movimba malangay yo. pamba, ori na biso es que se prende. Pa mielo como nenme, mata cuya que ganga ganga ganga. Ata Yo van su dia bandanda Pocita pi lo que la es Nandachina Savungujob Muito obrigado, merci beaucoup, graças. La elunja paraíso na mi país yo monte mai paraíso Cette mélodie n'a jamais pris des rides. Pourquoi Parce qu'à 9 ans, quand j'écoutais la rumba congolaise moderne, c'était sur ce répertoire de Monsieur Joseph Kabasele, le fondateur de l'African Jazz. Un petit applaudissement pour Calais. Merci. <rires> Un ancien maquisar tout jeune, après la guerre civile de chez lui en Angola, il est rentré. Chemin faisant, on lui avait dit de déposer son arme et aller chez lui reconstruire son pays. Et il a rencontré, comme il se doit, une jeune fille. Et il dit à cette jeune fille, s'il te plaît mademoiselle, aide-moi à oublier la misère, la souffrance de la guerre civile. Ce jeune maquisard, c'était le jeune Mangwana. Pour vous, Galo-Negro, chers amis. Escuta a minha história morena Nos meus sonhos só te vejo a ti Tu passaste a ser obsessão pra mim Maravilhoso amar É uma maravilha estar enamorado e Escuta a minha história morena Te encontrar foi pra mim um sonho No meu combate pela vida Perdi a noção das coisas simples É e grandioso estar enamorado Se tu ao menos pudesse sorrir Seria para mim o paraíso Sendo imaginário É maravilhoso estar enamorado Linda Morena, escutei esta canção Esta canção, história da minha vida Retrata os percos dos meus passos Maravilhoso amar c'est une merveille d'être amoureux. E sorrir seria para mim o um paraíso, sendo imaginário. É maravilhoso estar enamorado, linda morena. Esta, esta canção, esta canção, história da minha vida, retrata os pecos dos meus passos. Maravilhoso amar, é uma maravilha estar enamorado. Madrugada da esperança, ya ya ya Ajuda-me ay, ay. para sentir e gozar este dia, como um galo que canta quando chega. Madrugada da Madrugada da ay, ay, ay. sous esperanza, Merci. Vous savez, cette formule est assez spéciale parce que, au long de toute ma carrière, avec l'éducation et la culture que j'avais reçue, j'ai toujours tendance à mélanger les styles parce que je suis un citoyen du monde. C'est pourquoi vous vous retrouvez de temps en temps dans mon répertoire des rythmes qui font tiquer, euh, les spécialistes appellent ça des trucs éclectiques. Chaque fois que je sors un album, oui Sam, ça c'est un album éclectique. Mais j'aime bien me retrouver dans ce genre de choses parce que je me considère comme un citoyen du monde. Merci beaucoup. <applaudissements> Dodô, eu estou preocupado com esta vida em que rumo vamos a ansiedade da vida vai nos levar aos poucos ao ponto de perder seu amor próprio a juventude também por favor Perdendo cada dia Seus valores morais Valores familiares e Espiritual O amor Está ausente Em tudo A Manu Da vida, O respeito é mais velho Donos de bons conselhos Os bons tempos se foram com o tempo Hoje temos saudade do passado Do que a cidade da vida Na cama do zelo Oh, amigo meu Onde vamos? Onde vamos para lá? Com esta vida. Sha-ba-ba-ba-ba. Sha-ba-ba-ba-ba. Sha-ba-ba-ba-ba. Manu Shabaraba Manu di bango. So. Pense à Manu, Manu Dibango, avec son sax magique. I'm so. Chaque fois qu'on se rencontrait avec Manu, il me disait :« Écoute Sam, amène-moi ce morceau dont on parle toujours. » Et j'ai amené le morceau, et il a juste mis des petits coups de pinceau, et voilà, je une tout. Merci Manu. Un petit applaudissement pour Manu. Merci. Hein? ça n'en finit pas. Après Manu, c'était dans les années 2000, on s'est rencontré avec Kanté Mafila. Je l'ai connu à Bijan, puisqu'on se croisait avec les Salif Keita, les Mori Kanté, Ernesto Djeje, Baïs Pinto, Jimmy Jacente, Aïcha Kone et beaucoup d'autres. Alors ici à Paris, je lui ai dit, écoute, euh, j'adore le style mandingue, essaie de me faire quelque chose. Et il m'a invité chez lui, dans son salon, c'était à Grigny, avec ses deux petites filles qui avaient, je crois, sept ou neuf ans. Il a commencé à gratter sur sa guitare, fredonnant une mélodie. Et après, il m'a donné la cassette, il me dit, voilà, Sam, Afonier pour toi. Je lui ai demandé, mais Afonier, ça veut dire quoi Il dit, c'est un mariage forcé. Afonier pour vous, en Bambara. Merci. Ataleta tunkana, bone ba konona, fonana ralomena. Ainkani nyofoniye wo wo wo wo. Ataleta tunkana, bone ba konona, fonana ralomena. Na na, na koko nyefuruk, konte furuke gurema, fonina ralomena. Fa Va coconier furu conte furu que verema fonanara lumina I am a Diana. Ah, mani, mani, mani, I'm a I'm je pense à Pembe et à Jazz National. Et hey, la Guinée Où est yeah, la Guinée Où la Guinée Moussa à la mosquée, Angyara bifo niwo, atara tunkana, wone ba konona, fonana ralomena. Angkaninyo bifo wo wowo, wo wo, atara tunkana, wone ba konona, fonana ralomena. Na na, na kopo niyefuru, kontefuru ma. Fonina ra lomina va va koko furu conte furu ke berema fonana ra lomina Hula Diana Hula Diana tale Diana niye Hula Diana Hula Diana tale Diana niye Culadien, Diana, de la ville, la ligne. Culadien, coula de la Diana la ligne. Culadien, Diana, la la ligne. Diana, coula de la ville, la la Yeah! Mm, Georgette, marguerite 15, tu m'as rendu très malade. Ce soir sans doute, tu passeras. Je serai encore plus malade. Georgette à moi, na maman. Georgette à moi, na maman. Je dirai tout à Delphine. Je suis accro à ton soulier, je suis accro à ton amour. Et même si tu ne veux plus de moi, moi je t'aimerai encore plus fort, la source vive de mon cœur. Sans toi je ne serai plus rien, ne me laisser jamais tomber. Ce soir sans tout quand tu passeras Je serai encore plus malade Georgette à moi na mama Georgette à moi na mama. Je dirai tout à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 Moi j'ai planté igname, igname n'a pas pu donner. Moi j'ai planté l'amour, je le compte trahison. Moi j'ai planté confiance, je le compte déception. Moi j'ai planté verdade, je le compte maïuya. Je jette à moi, ma maman, tu, tu m'as rendu, rendu très malade, je dirai tout à définir. Au Katingaï, moi j'ai planté coco et coco n'a Moi j'ai planté l'amour, je, je, je récolte trahison. Moi j'ai planté le je récolte déception. Moi j'ai planté verdade, j'ai récolte ma yuya. J'en viens ta moi, maman, maman, tu m'as rendu très malade. Je dirai tout à des fins au catimini Merci beaucoup. I'm bana kibeni, ane to the the yeah. Kui kwenda mama eh Eh bisuki liba poka. kumputu baba bisuki, eh we ay ay ay ay mama, quiero besuquear mi mama, vamos la. Ay ay ay, mi montaña, Bye, ya, bisouki. Bye, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Yeah. Julio Rack from Madagascar, s'il vous plaît. Oh, yeah. Kuyi divi, kuyi kuenda mambu masakivi. <muchas> Kumbuto kia mbuki tabuki ba yai. Lufwa lunkandi. Ee yamemba mambuka me. Ee yamemba ezimisokini mama bonga. Maria Memba, Maria Memba lunkale, Maria Memba lutele, Badiyam, badou, talet. Makele, kele, badiyam, badou, talet. Boukou, badiyam, badou, talet. Boukou, badiyam, badou, kuna boku. Barri Ambe Mbalutale Eh, we're in Guiringa Barri Ambe Mbalutale Eh, we're a lot Barri Ambe Mbalutale Barri Ambe Mbalutale Barri Valérie Barri vous Mbalutale For you, ladies Isabelle Gonzalez Parce qu'on est en Europe, hein, c'est la femme d'abord. Kuna boku Bam mamba bam kuna ntona pata. Ou qui chante tout kuna lemvu. Ah kuna ngilinga. C'est c'est qui, toque, qui Moussa, Burkina Faso Burkina Faso Moussa, Burkina Faso Colin Laroche, France Quel mélange Et le chef du groupe qui aime faire beaucoup de bruit les abracadabras. Mbem, Emile Biayenda, from Congo Brazza. Et nous sommes du même clan. Il est mon Congo, moi aussi je suis mon Congo. La langue que nous chantons, c'est le Kikongo qui va du Gabon, Congo, Braza, Congo, Kinshasa et l'Angola. Cela ne veut pas dire que nous sommes régionalistes. C'est la culture. Et voilà le mangwana Band international. Maman yeah. yeah.